Oui, on est prêt à tout pour faire ce qu'on a Ok, ok Ça vient des bains fonds Et ça vise le sommet C'est le son si sans bon hein Mo bon, là je te promets Tu sais, wap, wap, ma, veux juste me voir rentrer. Le monde veut me voir chanter. Nao, na langue, et des go. ma baby, et que pour toi? Tu c'est ça, moi de baby, Puis ça. Puis Pourquoi c'est tu sais pour toi de comprendre que il y avait des gens, se soucie de, de leur Donc, oui, fêche, la tragédie. T'embrouilles ma m'empêche d'apprendre bon sens. Je, te ans, je, suis je, suis de je ne dis pas le contraire. Mais là, j'ai décidé de à valider demain. J'ai besoin de tranquillité pour travailler. S'il te plaît. Te Vous avez transformé ma maison en voie de sans consentement. Ça tombe bien comme tu es là, maman. Depuis ce matin, je n'arrive pas à travailler. Je n'arrive pas à prendre, tu n'est ne ne faire que mettre de la musique. Et quand je lui demande d'arrêter pour me permettre de travailler, elle me dit carrément qu'elle est chez eux. Ce n'est pas ça maman, c'est que je voulais là-bas... Fais-moi ta salle pour jamais je t'aide de le faire. Il te comme ça là. En sortant d'ici, il ne t'a pas demandé de me trouver en route. Maman, je voulais d'abord finir ma vidéo à poster avant de venir. La vidéo-là, c'est ça qui t'apporte à manger ici? Je te pose une question. C'est ça qui t'apporte à manger? Non, mais tout le monde a poussé sa vidéo à 13h. avait déjà presque terminé pour moi. Et, et, elle me parle encore de ça. Tu as le courage de me parler de ta bêtise là. Tu penses que ton père m'a laissé un apport où je vais cueillir de l'argent pour vous nourrir Tu sais, bien le sacrifice que je fais pour vous assurer une vie meilleure. On ne peut pas prendre soin de moi comme le font d'autre moment dehors. La folle me parle de sa bêtise de vidéo. Que j'entends encore parler de ça. Feignante comme ça. Elle va encore me chercher mes assiettes. Parle à ton enfant. Franchement, il faut parler à ton enfant parce que j'ai l'impression que vous voulez seulement me chasser de cette maison. Qui va te chasser? Là, c'est leur maison, ce n'est pas le chez Parle à ton enfant. Je suis fatiguée. Va apprendre ma fille, va apprendre. Le marché, le marché était tellement dur aujourd'hui. Suis Sunita. Chérie, je te sens triste. Est-ce que tu peux me parler Je me demande parfois si je n'ai pas été trop dure envers ma soeur. Elle avait besoin de moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai lâchée. Écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais pour la ramener dans le droit chemin, mais elle voulait autre chose. Tu ne vas pas te tuer pour ça? Je ne connais même pas là où elle se trouve en ce moment. Je ne sais pas si elle a enfanté. Ou elle est même encore en vie. Je ne connais pas. Akamba est une grande fille. Si elle avait un problème, tu l'aurais su. Mmh. Écoute, tu as des nouvelles de ta belle Oh dernière nouvelle quand même, tout allait bien pour elle et ses enfants. C'est une femme forte, déterminée. Elle est à féliciter. C'est so, pourquoi tu voulais te mettre avec elle, n'est-ce pas? Oh, chérie, ça c'est du passé. Hein? Maintenant, il s'agit de toi et moi. enfin te voici devant moi, Machoko. Eh, hey, Kameni, c'est quelle façon de me dire bonjour? Hein? S'il te plaît, Ma Choukou, ton bonjour ne me donne rien. Tout ce que je demande, c'est que tu me remettes l'argent des gens que tu m'as fait prendre à la réunion. Et à cause de toi, je peux planter chez moi avant 23 h Kameni, je n'ai pas rendez-vous avec toi. J'ai rendez-vous dans 30 minutes. Tu as mon numéro, il faut m'appeler. Voilà, je ne te laisserai pas partir si c'est mon argent. Je suis partie chez toi plusieurs fois. On m'a dit que tu n'habites plus là-bas. Même quand je t'appelle mon numéro, tu ne décroches pas. Et tu penses que c'est juste que tu vas le faire. Hein? Quand même, je ne suis pas d'humeur. Hein? Je dis, mais je ne suis pas d'humeur. Voilà. Tu te, tu te bouges précisément. Laisse mon sac. Tu me donnes mon argent. Laisse ça. mon sac. Tu me donnes mon argent. Je vais te taire. Laisse mon sac. Voilà. Oui. Voilà. Laisse mon Je, une je vous dis vraiment Tout ce que je lui demande, c'est qu'elle me remette l'argent que j'ai pris à la réunion pour elle. Quel argent si vous, si vous doutez, regardez mon téléphone. J'ai son numéro. Ma Choco, je l'appelle chaque fois, tous les jours, au moins 8 fois, sans suite. C'est une menteuse. Eh, ce monsieur peut avoir raison. Hein? Raison ou pas, il m'a agressé. c'est ça qui compte. Bro, alors, quelqu'un peut porter sa part dans les problèmes de couple ici. Bon, ma Choco, je dis que tu cries sur moi. Tu me déclares voleur, moi. Tu as eu ta chance. À la prochaine fois, non. On va te séquestrer. Tu t'as vu, je t récupère ça maintenant. Tu peux faire Et quoi que Tu peux faire euh, Tu ne râpes pas. Je que Tu ne Sinon, on aurait sur la conscience la mort d'un papa en ce moment. Mais, la pomme est courageuse, hein, mon frère. Tu reclames tes dos et tu traites de voleur. On dirait que tu apprends encore la femme. Plus criminelle ou diablesse que la femme meurt. Par rapport à ton projet de.. Il la veuve-femme hey, qui vivait en abonneur avec son mari Un jour est arrivé le mari est décédé Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve-femme La veuve-femme aujourd'hui La nommée mamie Chocot <laughs> Et à tous, maman Chocot C'est bien là, là, là mais dans la c'est ton jour C'est c'est s'il te plaît Envoie deux avril à ma fille, là-bas à la maison. Demain, on va gérer. Je suis trop pressée. La mère, tous les jours, tous les jours, tu dis demain, demain n'arrive jamais la mère. Demain n'arrive jamais avec toi. Paye une fois, tu pars avec, nous, la mère. Ok. On dirait que tu m'attendais ici. Justement, je t'attendais. La mère, mets-toi ma place. Si tout le monde vient prendre le crédit comme toi, là moi, je fais comment Dis-moi, petit chacun vient, il prend, il part avec, il prend, il part avec. Moi-même, je vais vendre quoi Regarde, regarde mon comptoir. Tu me dois déjà 10 à 10 Regarde ce que je vends. Oui, oui. Non, mais je ne suis pas. Géré, non, ah, là, on ne va pas gérer la mère. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Attends. Attends. Oui. C'est pour faire mieux quand tu parles comme ça. Hein. Tu ne peux même pas bouger où tu es là. Tu vas me donner mon argent. Comment ça 10 avions 10 2, déjà. Ça fait combien Regarde mon comptoir. Non, la mère donne mon argent. Tu crées ce que, que nous partageons pour de l'argent. mon argent. Si tu n'as pas l'argent, tu me donnes ton sac ou tes cheveux. Je ne peux pas laisser. Comment Donne-moi mon argent. Ok ça, ça 20 000 francs là, c'est mon fonds de commerce. Tu connais la tenue, si C'est quelle tenue Tu as pris l'avion pour venir ici. Alloué. Hein? Je suis sûre que tu as prêté la bille, si je veux mon argent. <rire> <rire> si ma fille te raconte, quand ah, tu as fait la grille. Quelle bille, raconte, quel quel bille, tu quel bille quoi? la mère, appelle le bille. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. laisse mon habit. La je ne laisse pas. Donne-moi mon argent. Je vais te froisser. Hein? Je dis que la mère, donne mon argent. Toi, laisse mon habit. La la tu vas me donner mon argent aujourd'hui là. Tu vas me donner mon argent. Je ne dois plus jamais acheter les îles Il n'y a pas de problème de mon argent. Tous les jours, c'est la même chose. Tu viens, tu prêtes, tu n'as pas l'argent, tu prêtes, tu n'as pas l'argent. Regarde mon compte, comment c'est dit. Non, c'est vrai, voilà Six 10 000. Voilà 10 mille. Demain, ma fille va venir Ça je ne rien. suffit même pas. Oui, ma fille va venir. Il n'y a pas, pas de venir. demain. Ce soir, avant 19h, je dois avoir tout mon argent. Sinon, je vais débarquer dans ton cafétéria. Ce que je vais faire là-bas. Que tu peux faire quoi dis que ce que je vais faire là-bas. Que tu peux faire quoi Tu vas voir ce que je vais faire. Que tu vas faire quoi là-bas Tu te tout à Tu es malade, hein ah. Quand tu es petite comme la mouche là, essaye un peu, la mère, tu n'as je... pas de moi. La mère, tu parles encore haute voix, tu veux que tu te es déshabilles. Essaye. Je récupère d'abord ton sac et tes cheveux, si tu parles à la réunion, là pieds nu. Tu es trop malhonnête. tu ne respectes pas ton âge. Tu ne respectes pas ton âge. Mais normalement, normalement tu as l'âge de ma mère, mais je chance que de te manquer de respect. Et tu fais comme toi. Le froid. tu vas faire quoi? tu te de respect. Je te manque, tu vas faire quoi? la Playa, on s'amuse et l'appadouit tous dans le monde. Vamos à la playa, hey girl, hey boy, venez avec nous. Vamos à la playa, on va vous mettre bien pour ça, y'a pas tout. Vamos à la playa, hey hey, vamos à la playa. Vamos à la playa, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. on s'amuse à yeah. la pâte, oui, pousse mou. Vamos à la playa, hey girl, hey boy.